C'est une pépite de la Seine-Saint-Denis. Et donc, moi je suis très fier que cette entreprise qui a démarré il y a quelques années avec trois salariés, un petit chiffre d'affaires, et eh bien aujourd'hui c'est 15 salariés, des marchés à l'export, une technologie innovante, l'éclairage LED, mais avec, un, avec des, des, des propositions de produits tout à fait spécifiques, très adaptées à chacune des demandes de leurs clients. Même avec la frontale. Et ensuite, pour les riverains, ça peut être oui. dangereux parce qu'on on ouvre une trappe sur les trottoirs, il y a beaucoup de gens qui peuvent circuler. Donc du coup, ils ont voulu un système où on a deux tubes. Donc on a un tube là et puis un autre tube de lumière, donc on a un tube oui, c'est une entreprise où on est concepteur et fabricant d'éclairage LED basé à Aulnay-sous-Bois et euh, qui développent des solutions sur mesure pour euh, des grands comptes. Alors on a des, des projets beaucoup dans le développement et dans l'innovation en partenariat notamment avec le CEA sur euh, la gestion des appareils d'éclairage autonome sur euh, des systèmes de communication, les objets connectés donc avoir des, des lumières connectées pour euh, des applications diverses et qui vont au-delà de l'éclairage. Donc on a fait un tube au contact comme ça aimanté, donc on n'a pas modifié leur structure Ensuite, si moi je l'allume, face à vous, vous allez être ébloui. Maintenant, je vais le tourner, comme ça, je vais éclairer ma zone de travail sans, sans vous éblouir. Et ensuite, on l'a fait en 12 volts, en 24 volts. En la, la volonté de l'entreprise, c'est de pouvoir vraiment faire nos fabrications et d'assurer nos fabrications. Donc, euh, mettre en avant le « Made in San -Sain oui, forcément, ça a un sens. C'est une fierté pour tout le monde dans l'entreprise. Ils ont créé des emplois, y compris avec euh, des salariés de San -Sain San Même, j'ai rencontré une ancienne salariée euh, de PSA, donc vraiment... Euh, c'est ce type de démarche, c'est ce type de projet, c'est ce type d'entreprise, d'entrepreneur que je veux encourager.